Bonjour, je suis Claire, je suis Head of Professional Services chez Celsi. Et donc mon rôle au quotidien, c'est vraiment de manager les consultants, faire en sorte qu'ils aient vraiment tous les moyens à leur disposition pour accompagner au mieux nos clients. En fait, Celsi, c'est un outil qui est assez intuitif et facile à prendre en main. Il est conçu pour répondre à un grand nombre de problématiques rencontrées par nos clients. Et donc en fait, c'est vraiment dans ce cadre que l'équipe de Services doit intervenir pour accompagner les clients dans le conseil, dans le paramétrage, dans la formation, dans l'import de données, voire même jusqu'à la réalisation de développement personnalisé pour migrer vers celle-ci. Chez celle-ci, on ne fait pas de différence entre un petit et un grand compte, on accompagne vraiment tous nos clients de la même façon. C'est vraiment la formation qui est le service qui rencontre le plus de succès chez celle-ci, d'autant plus que les formations peuvent être prises en charge par des organismes de formation professionnelle. Nos clients ont la possibilité de profiter de nos services soit sur site, à leur demande, soit bien sûr en distanciel. Les grandes étapes de migration, c'est celle-ci. D'abord en amont, définir ses besoins. Ensuite, le paramétrage, la personnalisation de l'outil, l'import et l'intégration des données dans l'outil celle-ci, la formation des utilisateurs et, si besoin, la réalisation de développement personnalisé. C'est vraiment un accompagnement de A à Z dans la mise en place de l'outil, calibré sur mesure en fonction du besoin du client. Pour proposer le meilleur service à nos utilisateurs, on a vraiment créé un pôle services spécifique en interne avec des ressources qui sont 100% dédiées à cette activité et à l'accompagnement de nos clients. Celle-ci est une société en forte croissance. C'est une croissance qui est portée par nos clients et nos prospects. Et bien sûr, l'idée, c'est de garder toujours une longueur d'avance sur les besoins de nos clients.